L'aventure commence pour nos trois aventuriers. Le scribe, la barbare et l'imitatrice s'aventure dans une forêt brumeuse. Mais que vont-ils y trouver Tout à coup, le brouillard se dissipa. D'après ce que le nous a dit, on devrait plus être très loin maintenant. Est encore loin. Et qu'est-ce qu'on cherche encore <rire> euh, J'ai un peu de mal à me relire, mais si on a bien passé la rivière, pris à gauche au vieux chêne. Maintenant, faut qu'on trouve une pierre en forme de chèvre et qu'on creuse à 42 pas en direction du soleil levant. Une pierre en forme de quoi Oui, oui. Une pierre en forme de chèvre. Ouais, c'est ce qu'il a dit, oui. Un de sèvres, c'est ce que j'ai noté. Arrivé dans la clairière, une action s'impose. Que vont-ils faire Quelqu'un dans une fouille Moi, oh, je vous lance. Bon, vas-y, mais ne te lance quand même pas trop loin. Pendant que l'imitatrice fouilla, le scribe scriba. Et la barbare, barbare. J'ai trouvé une vieille et, et deux pommes pourries. Pas sûr que cela leur serve. Bon, ben j'essaye. Ça serait pas ça. La faculté de détection des barbares m'étonnera toujours. En effet, elle trouva la pierre immédiatement. Ah oui, on, on voit bien la chèvre, là. Avec l'œil, la mâchoire et, et les deux cornes C'est toi qui vas faire la chèvre oui. Ah, il s'arrête tes conneries, c'est bon. Et nous, plutôt on trouver là où le soleil se Alors, d'après la mousse sur les arbres, ce serait de ce côté. 2, 3, 4, 5, 9, 40, 41, 42. Ce petit monticule de terre cacherait-il quelque chose ah, T'as pas une pelle dans ta bourse Si, attends, je vérifie. enfin trouver ses clés, enfin pouvoir commencer à... C'est alors qu'un grognement se fit entendre dans les broussailles. Putain mais t'es doué avec les animaux Et ouais, dans la famille Evelyn, on est imitatrice de mère en fille. Bon allez, faut qu'on se remette en route. On a encore pas mal de chemin avant d'attendre la forêt de Shpilchok. Le chemin est long et périlleux pour nos aventuriers. Ceux-ci doivent en effet traverser la forêt de Shwomerum, la grotte de et atteindre le pic du. Après une longue marche à travers la forêt, nos aventuriers arrivèrent à destination. L'entrée de la grotte les attendait. La traversée de cette sombre grotte ne fut pas sans repos. En effet, des événements tragiques arrivèrent. Oh, J'ai rien compris à son machin. Ouais, il est sympa ton marteau, mais il est un peu fort quand même. Hein. Euh, petit mais costaud. Ouais, pas rien. Tant pis pour Alice. Ouais, C'est quand même dommage que sa dernière imitation ait été celle de la mort, et la plus réussie aussi. Fallait pas manger le sandwich du barbare. Quel magnifique décor pour la scène finale de notre aventure. Après une longue et pénible ascension, nos aventuriers arrivèrent enfin au point de vue qu'ils avaient repéré plus bas. La vue a l'air vraiment... Ah Mais mon Dieu, qui est-ce Horreur et calamité. Le chevalet noir les attendait. Ça fait trois jours qu'on lui court après Ouais, c'est en lis, ça va pas être une partie de plaisir. Je commence. C'est alors que le script dégaine son épée... Attends. ...et entame à le combat. Ça sert à rien, Les attaques du script ne firent que ricocher sur le bouclier du Chevalier noir. À mon tour Allez la barbare, montre-nous ce que t'as dans le ventre. Attends, attends, attends attends. Avec la musique Entrez Bonsoir, bonsoir, excusez-moi, j'ai eu 4 fromages, une, euh, quatre homages, une euh, margarita et une savoyarde, c'est bien ici Merci beaucoup Bonne soirée Bonne soirée à vous Au revoir Bon, avec le qui dort, ça nous offre plus pour vous Exactement <rire>